Bonjour, ça va bien? Euh, mon nom, comme vous pouvez le voir, est un peu compliqué et un peu grec. Euh, <rires> les personnes d'habitude m'appellent euh, Nectarine, euh, Donc, s'ils ne sont pas capables de bien le prononcer, donc euh, c'est correct si vous le massacrez, je suis assez habitué. Euh, je travaille chez un petit start-up euh, ici à Montréal qui s'appelle Google. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, donc, mon rôle est vraiment d'essayer d'évangéliser un peu à, à propos du web et l'importance, évidemment, d'être connecté. Et aujourd'hui, on va parler euh, du, du big data. Je crois que vous n'avez probablement ras-le-bol d'entendre de, du, du big data. Euh, c'est quoi exactement? Pour moi, le big data, c'est complètement inutile. De juste parler de ce buzzword tout seul, hors contexte, ne veut rien dire. Euh, il faut le rendre opérationnel. Parce que les données, ce n'est pas depuis l'Internet qu'on les collecte. Ça fait depuis longtemps qu'il y a des données. C'est comment les rendre opérationnels et évidemment utiles pour votre entreprise. Donc, c'est ça que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Je vais commencer par des grands vagues, des grands changements technologiques. Donc, on va faire un retour dans le futur. Donc, cette grande accélération de technologie, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment une avancée exponentielle de la technologie. Donc, euh, le iPhone, par exemple, que vous avez dans votre, dans votre poche, j'espère que ce n'est pas un iPhone, mais si c'est un iPhone, par exemple, disons le iPhone 5, il n'est pas juste 20 meilleur de l'iPhone 4, il est pas vraiment 10, 20, 30 fois plus rapide que la dernière génération. Donc, c'est cette avancée exponentielle de technologie qui fait comme quoi qu'on avance beaucoup plus rapidement. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Um, Est-ce que quelqu'un reconnaît uh, c'est quoi cette photo? Quelqu'un le connaît? C'est um, nos amis chez IBM, uh, l'ordinateur Watson, qui ont fait uh, une opération sur uh, l'émission de Jeopardy. Donc, évidemment, c'était un peu comme uh, quand ils ont vaincu uh, en, en, en, en, aux échecs. C'est la même chose ici en… Uh, dans l'émission de Jeopardy. Est-ce que quelqu'un connaît combien d'opérations par seconde Watson est capable de faire? Que quelqu'un veut donner un chiffre? Allez-y. 2 millions. C'est drôle. Quand j'ai pratiqué la présentation euh, devant ma femme hier soir, elle m'a dit « 2 millions euh, ». Mais en fait, non. C'est euh, ce chiffre que je ne peux même pas prononcer. Euh, genre quatre... 80 trillions, donc je ne sais même pas le dire, c'est beaucoup, beaucoup d'opérations. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le processus de traitement euh, des ordinateurs, que, ce, que ça double à chaque 18 mois, comme, euh, comme le dit la loi de Moore. Donc, on voit ce doublement de cette capacité euh, quand même assez rapidement. Donc, c'est encore une fois cette avancée exponentielle qu'on est en train de vivre. Est-ce que euh, quelqu'un reconnaît c'est quoi cette photo? Quelqu'un, Ça fait quand même la, la tournée euh, l'année passée. Vous connaissez un peu? Qui, qui, ceux qui la connaissent levé la main, juste curieux de savoir. OK, quand même, pas tout le monde. Donc, en 2005, euh, si la photo prise, c'est évidemment le même endroit. C'est lors du, de la nomination du pape Benoît, en 2005, sur, euh, la pla euh, sur la place du Vatican. Huit ans plus tard, même situation, le pape, le pape François qui, qui est nominé, qu'est-ce vous qu voit différent? Le téléphone, right? Et, Évidemment, le point ici que je veux soulever, c'est qu'on est constamment connecté à, à, ce, à cette pièce de technologie. Donc, qui ici se lève le matin et, euh, à l'intérieur de 30 minutes, regarde leur téléphone? C'est un peu triste, non? C'est comme tout le monde, oui, moi. Mais comme on est tellement accro à cette technologie, c'est rendu un peu triste. Je ne vais pas parler de l'élément social, euh, mais il y aurait probablement des améliorations à faire. Donc, tout ça pour dire qu'on est constamment connecté. Je regarde dans la salle maintenant et je vois certains d'entre vous en train de regarder leur téléphone. À part ça, est-ce que quelqu'un a le score du match? De 1? Euh, S'il vous plaît, faites attention à la conférence. Euh, regardez pas. C'est de la Lettonie, hein, de 1, quand même. OK. On avance. Est-ce que est le, le téléphone va pas être la seule façon qu'on va connecter? Euh, donc, probablement, d'ici 5 à 10 ans, vous allez voir... Qui va avoir des nouvelles formes de connexion possibles. Donc on, ici, l'exemple évidemment de, de Google Glass. On voit une nouvelle façon de connecter euh, au web. Donc, peu, plus, beaucoup de personnes rient, ah, ça a l'air un peu ridicule, mais le premier téléphone, euh, si vous vous souvenez bien, c'était une brique. Donc, on, on pouvait frapper quelqu'un avec. Donc, même chose avec cette nouvelle forme, que ce soit Google Glass ou d'autres euh, formes de technologies qui, qui vont prendre ils vont remplacer la façon qu'on connecte euh, avec ces interfaces. Encore une fois, beaucoup de données qui sont créées. Euh, les connexions qui sont plus rapides, l'Internet qui va être 100 fois euh, plus rapide qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est juste une question euh, d'infrastructure. On va arriver, l'Internet qui va être beaucoup plus rapide qu'il qu est aujourd'hui et aussi beaucoup plus présent. Donc, euh, des projets comme, comme Google travaille avec des montgolfières. Ne me posez pas de questions sur ce projet, mais les connexions en région, par exemple, dans des places éloignées, on va avoir cette capacité d'être connecté en tout temps et partout. L la façon qu'on connecte aussi euh, à partir des interfaces euh, est en train de changer. Donc, vous connaissez certainement Google Now, il y a aussi Siri euh, avec Apple. Donc, l'utilité que euh, cette technologie apporte dans notre vie personnelle, elle devient de plus, de plus en plus importante. On entretient aussi beaucoup plus de conversations avec la machine qu'on faisait avant. Donc, on peut rire un peu, c'est un peu à la Star Trek, mais c'est vrai, on commence à parler euh, et à avoir euh, des conversations avec ces machines. Donc, par exemple, le téléphone à euh, billé dans ma poche avant, m'a dit, il faut partir à l'intérieur de cinq minutes, il y a du trafic, avant de rentrer dans ton prochain rendez-vous à 14h, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple très, très simple, mais maintenant, la technologie va, va permettre de vous aider avant que vous l'avez besoin. Donc, dans cette situation précise, de, par, par exemple, de trouver euh, l'emplacement, la, la carte de, de votre prochain rendez-vous. On parle de, évidemment de, de cette explosion de données, donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de données. Les ingénieurs euh, au travail me disent qu'on ne va plus parler en hexabit on va parler en termes de z euh, Je ne comprends pas qu ce que ces mots vont dire, mais apparemment, c'est beaucoup de données. Donc, c'est ça que les ingénieurs me disent. Donc, encore une fois, une explosion de données. On va essayer de voir un peu plus tard qu'est-ce que cela signifie en termes euh, de, de comment on peut les rendre utiles. Mais encore une fois, grâce à cette connectivité constante, on, on génère beaucoup plus de données. Je vais vous donner un exemple, euh, un fait quand même assez intéressant. De la préhistoire jusqu'à 2003, on a généré un certain nombre de données. À partir de 2003, on est en train de doubler ces nombre de données à chaque deux jours. Donc, euh, jusqu'à la préhistoire, jusqu'à 2003, on, est, on double ce nombre de données qu'on crée euh, pratiquement chaque jour aujourd'hui. Donc, euh, c'est cette avancée encore une fois exponentielle. Un autre domaine qui est évidemment très touché, c'est les divertissements. Donc, ici, l'exemple, évidemment, c'est YouTube. Qui veut s'avancer Combien de vidéos sont regardées sur YouTube chaque jour au, dans le monde C'est pas 80 euh, trillions, je vous le dis. Est-ce que quelqu'un euh, veut deviner 18 millions, ok. C'est euh, un peu plus que ça. C'est 6 milliards par jour. De, de, euh, ça, c'est en fait une statistique de l'année dernière. C'est ça. Donc, chaque personne écoute en moyenne une vidéo. Probablement, c'est plusieurs, <rire> plus petit nombre. A, on est juste 2 milliards de personnes connectées au web aujourd'hui. Donc, 2 milliards sur 7. En, environ. Donc, évidemment, les plus jeunes peut-être écoutent un peu plus. Euh, donc, on voit qu'une dernière frontière... Du divertissement, la télévision est en train d'être perturbée aussi. Donc, YouTube, c'est évidemment un exemple très concret. Un autre que je peux penser, c'est Netflix, euh, qui est en train de jouer aussi, de, de, de perturber la télévision traditionnelle, qui, en passant, a écouté la nouvelle série House of Cards. C'est malade, non? C'est très bon. Okay. J'ai juste vu le premier épisode, donc parlez pas, euh, ne me dites pas le reste. Donc, encore une fois, la façon de juste dire OK, c'est dimanche 8 h, je vais m'asseoir devant la télé, écouter euh, l'émission c'est en train de changer aussi. Donc maintenant, le comportement humain vis-à-vis -vis les, les, les connexions de, de divertissement est aussi très différent. On le voit aussi avec l'éducation. Donc l'éducation change beaucoup. Euh, on pense euh, à des exemples comme Khan Academy. Si vous ne le connaissez pas, Khan Academy, c'est un service gratuit sur YouTube. C'est un monsieur qui s'appelle Salman Khan qui a créé beaucoup de vidéos éducatives destinées aux jeunes pour les aider dans XY euh, matière. Il y a 1,5 milliard de visionnements de ses cours sur YouTube jusqu'à maintenant. Euh, on voit beaucoup d'autres modèles apparaître aux États-Unis. Euh, il y a Udacity, Utera, des, des formes de, de cours d'université qui sont donnés sur le web, évidemment beaucoup, euh, à un prix beaucoup plus euh, réduit, qui permet d'avoir 20 000 élèves, par exemple, dans un cours, qui va encore une fois bouleverser un peu le modèle de l'université classique où tu dois payer peut-être 30, 000, 40 000 aux États-Unis, c'est un, un peu moins cher, pour avoir une éducation. Mais aujourd'hui, avec un peu de motivation, mais tu peux avoir ce même diplôme, le même contenu, pratiquement à, à un dixième du prix. Peut-être un dernier domaine qu'on voit qui est de l'heure, évidemment, tout ce qui est imprimante en 3D. Donc, encore une fois, grâce à cette connectivité de données et avancée dans, dans, dans cette technologie, on va bientôt avoir des imprimantes chez nous. Euh, aujourd'hui, ils coûte environ… Uh, 1 500 d'avoir une imprimante en 3D. Si vous vous souvenez, dans les années 90, peut-être fin des années 80, c'est environ le même prix pour une imprimante d'encre. Donc, on peut imaginer que uh, dans les prochaines années, les, les coûts vont diminuer. On va être capable de les avoir. Donc, uh, vous pouvez acheter des choses sur Internet et les imprimer directement uh, à partir de chez vous. Donc, nul besoin d'aller magasiner uh, et attendre pour un place de stationnement, par exemple. Et en même temps, on travaille sur euh, il y a quelques entreprises aux États-Unis qui travaillent sur des remplacements d'organes en utilisant des imprimantes 3D. Donc, on pourrait imprimer des cœurs, par exemple, ou, ou certaines, euh, certaines parties du corps, quand une fois grâce à ce type de technologie. <rire> je, je suis pas sûr si je l'utiliserais, mais. <rire> um, donc, qu'est-ce que cela signifie pour vous Donc, évidemment, on parle de très grand impact. Donc, je vais rendre ça un peu plus concret. Donc, on voit que beaucoup de domaines sont perturbés par ces avancées technologiques. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les Québécois d'aujourd'hui? Je vais vous donner quelques, quelques euh, exemples précis. Bien, on voit que les comportements médias des Québécois ont changé. Donc, j'imagine que certains d'entre vous se reconnaissent un peu dans cette photo. Euh, donc, le salon, on écoute la télé, on a le téléphone, la tablette en même temps. Donc, on, on ne consomme pas les médias de la même façon. En fait, on, 40% du temps média qu'on passe hors travail est passé sur le web. Et évidemment, c'est uh, en train uh, d'accroître uh, à chaque année. On a aussi publié une étude, uh, octobre dernier, on l'a fait en collaboration avec Ipsos, uh, où on a fait une étude sur le multi-écran au Québec. Donc, on a sondé 3 000 Québécois et on a découvert que 85% du temps est passé sur un des quatre Donc, que ce soit télé... Uh, tablette, téléphone mobile ou uh, PC traditionnel, si on peut utiliser ce terme. Et 15 du temps est passé de, uh, devant les radios, journaux, magazines, les, les médias plus traditionnels. Uh, donc, évidemment, très, uh, très, très malade comme statistique parce qu'on n'écoute pratiquement plus uh, les, les, les vieux médias comme on le faisait a, a, auparavant. Et une autre donnée intéressante, c'est que l'utilisation ne se fait pas de façon linéaire, elle se fait beaucoup en, en, en simultané on va souvent avoir notre ordinateur ouvert, mais aussi notre téléphone mobile ou la télé ou, et la tablette, par exemple. Donc, beaucoup de ces choses sont, se font euh, en, en même temps. On voit que le, les consommateurs, maintenant, c'est aussi hyper reformés comparés euh, au passé. Donc, avant qu'ils rentrent en magasin, mais ils vont aller sur le web pour s'informer à propos des produits et services. Donc, la première étape, le, ce premier moment de vérité ne se, ne se produit plus en magasin avec euh, avec quelqu'un de votre compagnie, ça se produit ici, sur le web, que ce soit sur le moteur de recherche, sur les médias sociaux, il y a vraiment beaucoup plus d'interactions qui se passent avant l'achat final, et c'est grâce à cette euh, démocratisation de l'information. Donc, je vais vous donner encore, euh, encore des chiffres, mais il y a 6 000, 5 milliards de recherches par mois sur Google au Canada, donc environ, évidemment, 25 euh, qui, qui vont être au Québec. Donc, encore une fois, en croissance, quand même assez, assez rapide. Et le dernier point en termes de comment euh, les, les, consommateurs, euh, les consommateurs ont changé, c'est comment on voit le marketing qui change aussi. Donc, les, les personnes en marketing ont compris que ces changements sont quand même assez importants. Je ne vais pas utiliser le, le, le mot « paradigme » ou « changement de paradigme », mais c'est vraiment ça. Je vais vous donner quatre, quatre points très précis. Bien, premièrement, le marketing est maintenant aujourd'hui beaucoup plus mesurable. Donc, quand vous lancez une campagne, que ce soit une campagne de fidélisation ou d'acquisition de, de clients, mais on peut mesurer l'impact et comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne euh, bien. Un autre point est que le marketing est rendu beaucoup plus interactif. Donc, on peut en, en, entretenir des conversations avec nos clients et, et avoir leur rétroaction en temps réel versus lancer des campagnes ou lancer des programmes et attendre des mois pour comprendre l'impact. On peut l'avoir quasiment à la minute près après, après avoir lancé des efforts. Et oui, le marketing est aussi devenu beaucoup plus honnête. Donc, on peut pas… il faut être beaucoup plus authentique dans notre approche. Parce que si vous avez un service qui est pourri, euh, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les personnes vont aller se plaindre sur Facebook, sur, sur les médias sociaux à propos de votre service. Et évidemment, vous ne pouvez pas cacher les, les, les, les, un mauvais service. Pouvez, il ne suffit plus de juste dire on a le meilleur produit et le meilleur service. Il faut le dire d'une façon authentique et réelle. Je vous donne un exemple concret. Ça date quand même de 10 ans, j'ai réalisé ça ce matin, mais c'est un exemple que, que j'aime utiliser. C'est l'exemple de Dell, la compagnie d'ordinateurs. Donc, en 2004, il y avait un blogueur euh, très connu qui s'appelle Jeff Jarvis qui a eu reçu un, un mauvais traitement de la part de Dell. Il y a attendu une demi-heure sur le téléphone pour remplacer son portable qui était mort. Bref, ils n'ont pas vraiment aidé. Euh, étant des Québécois, je crois que vous pouvez euh, comprendre, euh, si vous avez un téléphone mobile, il faut appeler une compagnie de télécommunication comprenez que le service n'est pas tout le temps très, très bon. Donc, si ça. Il y a eu simplement un très mauvais cas de service à la clientèle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blogué à, part, euh, à propos de son expérience. Et il a conclu son blog en, en simplement disant « Dell sucks, Dell lies, put that in your Google pipe and smoke it. » Donc, évidemment, ça fait la tournée. c'était un, un catchphrase qui a eu beaucoup d'attention médiatique. Ça a été repris par les médias traditionnels. Donc, quest ce qui se passait, c'est que l'algorithme, les moteurs de recherche, l'ont capté aussi. Donc, quand les personnes tapaient Dell pour trouver le site, qu'est-ce qui apparaissait en premier? C'était l'article du monsieur Dell Hell. Si, si je suis le PDG de Dell et je vois que ça, c'est l'article qui apparaît en premier, disons que ce n'était pas nécessairement très plaisant. Donc, on ne peut pas nécessairement cacher, se cacher derrière du mauvais service. Il faut être beaucoup plus transparent et répondre euh, aux clients euh, d'une façon beaucoup plus rapide. Le dernier point, c'est l'utilité. Donc, le marketing est devenu maintenant beaucoup plus utile. Euh, il faut donner, redonner de la valeur euh, à nos clients. Donc, que ce soit par exemple sur des vignettes sur YouTube. Donc, comment expliquer comment le produit, le service fonctionne, que ce soit avec du format texte. Donc, vraiment essayer d'éduquer le client et pas simplement leur vendre un, un service. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait comme une personne en marketing? Donc, c'est très compliqué, évidemment. Je vais prendre un peu d'eau. Donc, je vais vous donner cinq idées, cinq meilleures pratiques pour Aujourd'hui, j'espère que vous pouvez utiliser dès, dès que vous partez pour essayer d'avoir plus de succès dans vos efforts. <coughs> donc, premièrement, donc, comment utiliser le web comme une boule de cristal? Donc, euh, le, le web, c'est vraiment une base de données quand même assez intéressante qu'on est capable de capter beaucoup, beaucoup de données sur euh, le comportement euh, de vos clients ou vos clients potentiels. Et vous pouvez les tourner, le tourner en insights qui sont euh, opérationnelles. Je donne un exemple. J'ai pris cette prise d'écran le 3 septembre 2000, euh, 2012. Le 4 septembre 2012, c'était les élections, les dernières élections provinciales. Donc, j'étais assis au bureau, j'ai pris cette prise d'écran. Ça, c'est un outil gratuit qui s'appelle Google Trends. Donc, euh, allez sur votre moteur de recherche préféré, tapez Google Trends, vous allez le trouver. Et euh, j'ai utilisé trois mots-clés. Donc, vous, comment ça fonctionne? Vous tapez des mots-clés et ça vous donne la popularité de ces mots-clés sur le moteur de recherche de Google. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, la ligne rouge, c'est le, le mot-clé Jean Charest, l'ancien premier ministre. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une croissance de requêtes pour Jean Charest, l'ancien chef du Parti libéral, euh, en avril, euh, au, au printemps. Qu'est-ce qui se passait au printemps? La crise étudiante. Donc, si on prend la ligne euh, bleue, qui, était, euh, qui est le, le, le mot-clé Pauline Marois, donc la chef du Parti québécois, on voit en campagne électorale, en haut, il y a une croissance plus forte que celle euh, du mot-clé Jean Charest. Et le, en troisième place, on retrouve le mot-clé en jaune, François Legault, le chef du parti euh, de, de la CAQ. Donc, moi, j'étais assis au bureau, je dis Hey guys, je sais qui va gagner les élections demain. Euh, donc, évidemment, c'était un peu écrit dans les sondages, dans les journées qui précédaient le, le vote. Mais ça reflétait la, la réalité qu'on voyait dans, dans la rue, de, de la population québécoise. Il y a 97 des personnes qui utilisent le moteur de recherche chaque jour. Donc, on peut capter cette attention et comprendre la réalité. Donc, qu'est-ce qui est vraiment plus populaire? Euh, pas simplement d'un point de vue politique, mais je vais vous donner d'autres exemples plus concrets. Donc, ici, j'ai utilisé le mot-clé euh, « 3D TV », donc les télé 3D. Qu'est-ce qu'on voit sur Google Trends au Canada? C'est une grande augmentation de, de, de requêtes en 2010 et une décroissance par la suite. Donc, c'est rendu moins populaire. Donc, les personnes sont moins intéressées maintenant, s'ils ont besoin de remplacer une télé, de dire « Ah, oh, j'ai besoin d'une télé 3D ». On a vu cette demande s'effriter un peu. Euh, on peut aussi comprendre la géolocalisation de, de cette demande. Où est-ce que les personnes qui sont les plus aptes à rechercher pour ce type de demande, ici, la, question, euh, la province en question, c'était Ontario. On peut aussi comprendre c'est quoi les mots-clés en question, donc les, les mots-clés associés, euh, à, à, à, 3, à 3D TV. Donc, on voit que c'était vraiment la télé Samsung qui a généré le plus de demandes. Mais en termes de mots-clés qui est en croissance, c'est les lunettes 3D qui sortent en premier. Encore une fois, c'est le type de données que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre dans votre industrie, qu'est-ce qui est en train de, de connaître beaucoup plus de popularité. Et je vous donner un exemple un peu plus égoïste, euh, le yogourt grec. Donc, donc, c'est une prise euh, d'écran crampes qui… qui c'est de, des données québécoises. Donc, qu'est-ce que vous constatez en 2010? Exactement. Donc, si vous rentrez dans une épicerie aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Tous les rayons de yogourt, c'est tout du yogourt grec. Je suis <rire> tellement content en passant. Euh, mais, donc, si j'étais une compagnie qui fabriquait du yogourt en 2009, j'avais des données qui montraient cette croissance. Je pourrais être le premier sur le marché à créer une ligne de produit de, de yogo, yogo grec et évidemment prendre plus de parts de marché. Donc ça c'est le type de données que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre, euh, encore une fois, la popularité et la demande de vos clients. J'adore cette slide. <rire> Point 2, donc utiliser le web pour tester. Donc encore une fois, euh, le, le test c'est vraiment, on pourrait faire juste une présentation sur comment utiliser les données pour tester et avoir plus de succès. Je vais vous donner quelques cas concrets. Euh, ça, c'est une campagne que nous avons effectuée euh, avec l'Hôpital Saint-Justine, la, euh, la fondation de, de Céline Dion. Euh, on les a aidés à monter une campagne web euh, sur nos plateformes. Et on a fait beaucoup de tests pour essayer d'évaluer qu'est-ce qui va avoir plus de succès en, en termes de, de excusez, du langage utilisé. Donc, on a deux annonces différentes, euh, très, très, très, même très proches. Il y a juste un mot qu'on a changé, le mot « hôpital ». Qui ici pense que c'est l'annonce à gauche qui a généré un plus haut taux d'engagement? Qui ici pense que c'est l'annonce à droite? Okay. Donc, comme moi, vous avez tous tort, c'était l'annonce à gauche. Donc, on ne peut pas présumer de savoir qu'est-ce qui va fonctionner avant de le mettre et de collecter des données. Donc, encore une fois, comment rendre des données utiles? Bien, c'est de lancer et laisser vos clients vous dire qu'est-ce qui fonctionne bien. On peut penser à des tests très, très simples sur votre page principale de votre site Web. tester image A versus image B. Une meilleure pratique, les femmes avec les cheveux blonds, d'habitude, ça fonctionne mieux apparemment. Euh, mais encore une fois, tester un peu votre entonnoir sur votre site Web. Ça, c'est des, des, des gains incrementaux très faciles que vous pouvez avoir euh, simplement en faisant des tests. Un autre, un autre, quand même, domaine important, la personnalisation du marketing. Donc, euh, évidemment, Amazon ici est très, très fort dans ce domaine. On, ils réussissent à obtenir un, un taux de conversion de 42 plus élevé grâce à la personnalisation des courriels. Donc, évidemment, en fonction de, leur, de vos derniers achats, ils vont vous envoyer des choses qui sont en lien avec ça. Donc, ça, c'est quand même des, des tactiques assez simples. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes ici qui envoient des lettres à, à leurs clients? Juste par curiosité la moitié de la salle. Donc, vous pouvez tester si tu si un, un, un sujet A versus sujet B qui a réussi à avoir plus euh, d'engouement. Donc, c'est des choses quand même assez simples des fois qu'on peut tester. Euh, je vous invite à lire euh, l'étude de cas de, de, en fait du président américain Barack Obama qui a eu beaucoup de succès en simplement test, testant des, des sujets dans leurs courriels très différents. Il avait même testé par exemple juste Hey comme, comme sujet. Donc assez stupide comme test si, si quelqu'un l'avait proposé dans une rencontre, mais ça a super bien fonctionné. Um, on va retourner sur le point du, du mesurage, donc mesurer chaque dollar que vous investissez, que ce soit en, en dollars médias ou en capital humain, vous pouvez vraiment comprendre l'impact que vous pouvez avoir. Je vous parlais d'une étude des cas. Qu'on a fait avec l'ABE, c'était une étude de cas canadienne, nos, mes collègues à Toronto qui l'ont effectué. On voulait comprendre l'impact d'un investissement média sur nos plateformes et les, les retombées dans leurs magasins. Parce qu'on a vu, évidemment, que les personnes font beaucoup de pré-magasinage avant de rentrer. Nos clients euh, chez la ne nous croyaient pas, ils nous disaient non. Mais nous, nos statistiques démontrent que c'est les dépliants qui, qui génèrent toujours un bon retour. On dit, c'est bien, mais on va le tester. Donc, on a fait une, une étude avec eux. Donc, pour chaque dollar investi sur nos plateformes, sur Google, on a réussi à obtenir un dollar de vente sur leur site Web. Donc, ils ont un site Web de commerce électronique. On a fait un marché test et contrôle. Donc, on a, on a séparé 12 magasins qui ont reçu des annonces Web sur Google et 12 magasins qui ne l'ont pas reçu. Donc, les magasins qui ont reçu ou les régions où ces magasins étaient situés euh, qui ont reçu ces publicités ont vu un retour de 12 en magasin. Parce que les personnes, mais on le voit aussi au Québec, on est moins susceptible à acheter encore aujourd'hui en ligne dans certaines catégories. Donc on est un peu plus frileux, ça change, heureusement. Mais on va toujours entrer en magasin pour euh, finir l'achat. On, on a ici, on a, on a réussi à prouver qu'il y avait un 12 pour 1 de retour quand ils mettaient un dollar sur nos plateformes. Et ça leur, vraiment, on a eu ce déclic intellectuel avec eux. Ils ont compris que les personnes, mais ils vont sur le web, ils vont pré-magasiner avant de rentrer et, et finaliser leur achat. Un autre exemple, c'est les médias traditionnels. Donc, si vous investissez en médias traditionnels, que ce soit en, en médias comme la télé, les radios, les journaux, vous pouvez utiliser les données du sens inverse pour comprendre l'impact. Donc, ici, on a fait une étude avec Rona, et on a vu que quand ils ont fait la commandite des olympiques, euh, il y a deux ans de ça en Chine, mais ce pas eu l'impact sur la demande sur Google euh, qu'ils voulaient avoir. Donc, euh, l'inverse peut être vrai aussi. Donc, on voit beaucoup de campagnes qui sont lancées sur la télé. Il y a un engouement sur le moteur de recherche. Les personnes qui sont assises devant leur télé qui vont taper les mots clés de, de, de la marque. Encore une fois, une façon de bien comprendre l'impact de vos investissements médias traditionnels sur, sur votre site Web, sur votre plateforme. Vous dire une, un autre exemple euh, qui est peut-être moins, moins connu, c'est parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas nécessairement un objectif de vente très clair, Pe peut-être des fois c'est euh, des objectifs de rayonnement. On a fait une, une étude, euh, excusez-moi, une campagne avec le, des, un, un État aux États-Unis sur l'utilisation du crystal meth. Donc, euh, un fléau évidemment qui est très, très bien connu. Euh, donc, la campagne, on a réussi à traquer les recherches positives versus les recherches négatives. Une recherche négative, c'était quelqu'un qui, qui recherchait une recette, comment le fabriquer, évidemment très mauvais. Une recherche positive, un centre de réhabilitation, comment se guérir, un centre de désintox, etc. Donc, deux types de recherches. Donc, qu'est-ce qu'on a vu lors des campagnes, donc lors des BIC, c'était euh, la corrélation de la campagne publique et la recherche positive des personnes qui voulaient peut-être essayer d'abandonner à l'utilisation du Crystal Meth, donc qui coïncide évidemment avec une décroissance de la consommation. Donc, il y a beaucoup de façons intéressantes que vous pouvez mesurer l'impact de vos campagnes, pas simplement en vente, mais aussi en demande des consommateurs. Donc, aidez vos clients plus rapidement. Um, donc, ça c'est uh, dans, dans, le, dans le but de relation, je vais essayer de voir um, si on peut jouer le vidéo. Mais il y a des, beaucoup de patrons qui vous permettent d'interagir plus rapidement avec vos clients, pas simplement par téléphone. Donc, je vais essayer de voir si je peux avoir du son. Sinon, ben, je vais vous, vous le décri décrire. OK. okay. Y a-tu du son? Ah, Merci. Donc, euh, rapidement, c'est quoi? C'est un produit qui s'appelle Google Hangouts qui vous permet d'avoir des interactions directes avec vos clients. c'est une plateforme, évidemment, gratuite que vous pouvez utiliser pour avoir des conversations en direct avec vos clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à l'utiliser pour effectuer le service à clientèle. On est, Google n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de plateformes très similaires. Donc, je vous invite à regarder comment est-ce que vous pouvez aider vos clients en temps réel. Une autre façon de les aider, c'est de vous aider à leur donner l'information plus rapidement. Donc, ici, c'est un exemple sur nos moteurs de recherche d'annonces. Donc oui, c'est une publicité pour Google, mais euh, ça, vous, ça permet aux, euh, aux internautes de retrouver l'information plus rapidement. Donc pensez à une stratégie de recherche sur, sur Google, sur YouTube, sur Facebook, etc. Essayez de voir comment les personnes peuvent retrouver l'information que vous offrez plus rapidement. Et évidemment, on pense aussi beaucoup au mobile. Est -ce qu y a-t-il quelqu'un de Xerox dans la salle? Y a-t-il des personnes de Xerox? Sont-ils ici? Donc, je veux juste vous féliciter sur un très bon site mobile. Ce n'était pas le cas pour tous les participants aujourd'hui. Je vérifie quelques sites, mais vous avez un très bon site mobile. Euh, qui ici veut prendre, qui est un peu courageux, qui veut dire qu'ils n'ont pas un site optimal pour le mobile? Y a-t-il des personnes qui sont… Pas, OK, tout le monde a un site mobile? OK, parfait. il ah, y a une personne, parfait. Merci, félicitations, madame. C'est du courage. C'est une chose de base. Moi, je dis, la nouvelle blague que je dis, c'est l'année 2011, l'année du mobile. Donc, euh, si vous n'avez pas une plateforme mobile aujourd'hui, vous êtes déjà très en retard parce que les consommateurs sont déjà rendus là. On le voit, on a tous levé la main et on dit « ben oui, on, on regarde notre téléphone en tout temps, pratiquement », qui est déjà parti de chez lui sans son téléphone pour, euh, par la suite, retourner une fois qu'ils ont, ils ont réalisé qu'ils l'ont oublié. Il y a, je vois des personnes qui disent « oui, malheureusement, moi ». C'est comme, c'est rendu indispensable. Euh, bref, donc… Avoir un site mobile est rendu très important. Ici, une étude de cas publique, Beyond the Rack, une compagnie euh, en, en, au détail, à Montréal, ils réussissent à obtenir 40 de leurs ventes sur des plateformes mobiles, que ce soit tablette ou téléphone intelligent. Euh, donc, il y a des grignes intéressants à faire sur les plateformes mobiles, pas simplement avoir une vitrine qui, qui euh, correspond à votre site Web sur les ordinateurs de bureau. Donc, encore une fois, il faut penser mobile, parce que c'est là où les personnes passent de plus en plus de temps et ça va seulement s'accentuer. Donc, je vous laisse sur un dernier point. Donc, pensez au numérique en premier. Dans le numérique, je pourrais même dire pensez au mobile en premier. Donc, comment utiliser des données pour créer des campagnes, créer des, euh, des, des programmes de marketing intéressants. Je vais vous donner un exemple euh, qu'on a fait avec euh, nos amis de Dove, de Unilever. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette campagne? On a eu une session de brainstorm, mais il a utilisé des données pour comprendre, c'était quoi que les femmes recherchaient, euh, c'était quoi leurs habitudes de consommation, et on, on a trouvé quelques insights très très intéressants à partir des données. Donc, c'est grâce à ce type de données qu'on a réussi à, à créer des campagnes qui étaient nées pour le web en premier. Uh, je vous montrerai uh, je vous montre la vidéo, je vous parlerai plus en détail après. Je suis un de 1995 à 2011. I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, hmm. especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say, thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about uh, a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. Mm -hmm. This. Is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So, yeah, that's. Mm.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 We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Okay. Encore une fois, ils ont utilisé des données sur les femmes, les ont sondées pour comprendre, euh, comprendre les données et ont lancé la campagne sur le web avant de le mettre en médias de masse. Et ils ont réussi, évidemment, à obtenir, on parle de, de l'ordre de dizaines, de dizaines de millions de visionnements, euh, grâce, encore une fois, à la connectivité, comprendre qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi les insights des femmes. Donc, ici, c'était le cas que les femmes se voyaient moins belles qu'en réalité. Donc, avec ça, je, bien, je vous invite à prendre le grand, le grand saut euh, et évidemment, euh, utiliser les données pour mieux, mieux effectuer vos campagnes de marketing. Et je crois qu'on aurait quelques temps pour des questions. Merci beaucoup. Alors, à qui la chance de venir poser une question pour cette dernière euh, conférence? S'il vous plaît? Des questions? Sur, sur n'importe quoi. Ça dépend. Donc, je sais, il y avait beaucoup de données mondiales. Donc, la, la donnée euh, sur l'étude des multi écrans, c'était uniquement québécois. Euh, mais les données YouTube, c'était mondial. Euh, les autres données dans la première section, c'était pas mal tout mondial. Euh, mais les données vraiment multi écran étaient euh, québécoises. Et aussi le nombre de recherches, le 5 milliards, ça c'était une donnée euh, canadienne. Dernière euh, chance de poser une question. Oui, allez-y. C'est quoi leur? C'est pas là? Oui, je veux répéter la question pour la salle. Donc la question était, euh, mais la plateforme mobile, c'est pas leur canal préféré, j'imagine, en termes de récipitivité d'annonce. Est-ce que c'est bien ça? ça? Oui. C'est, en fait, vous avez complètement raison dans le sens que les personnes sont moins aptes à recevoir au, euh, de la publicité qui interrompt leur expérience sur le mobile. Donc, vous pouvez imaginer, vous, vous ouvrez une application, il y a une pub télé qui part. On, on voit que le, la plateforme mobile est une plateforme très, très intime. Donc, c'est pratiquement une extension nous-mêmes. Quand, quand vous voulez montrer quelque chose, quelqu si vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un sur votre téléphone, comment vous, vous le faites? « Hey, regardez! » Vous le faites comme ça, right? Vous ne donnez pas le téléphone. Donc, la façon d'interagir avec les personnes sur une plateforme mobile, c'est… D'ouvrir la porte. Donc, un, d'avoir une bonne expérience euh, de plateforme. Deux, en termes de publicité, pensez à les rejoindre dans un moment qui vous recherche, par exemple. Donc, ce n'est pas question d'essayer d'interrompre leur expérience. Donc, c'est un très bon point. Toute question? Personne? Oui, derrière, monsieur? Très bonne question. Donc, comment est-ce que Google voit la, la protection des, de, de, des données et de la vie privée? Je dirais que c'est probablement la, la priorité numéro un de l'entreprise, donc la confiance des utilisateurs, euh, utilisateurs de la plateforme. Et la très simple, bonne raison, c'est parce que sans les utilisateurs, il n'y a pas de Google. Donc, euh, si on ne prend pas ce, ce type de choses très au sérieux, euh, mais les personnes vont simplement utiliser d'autres services. Euh, vous donnez quelques, un exemple de comment Google, je crois, est à l'avant-garde de ce type de choses. Euh, euh, vous pouvez exporter en tout temps vos données de Google. Donc, vous pouvez aller euh, à, à google.com slash ads preferences et voir toutes les données que Google collecte sur vous. C'est un outil qui, qui, ça fait des années qui existe, c'est juste pas bien connu. Et vous pouvez euh, même exporter ces données. Donc, on ne vous garde pas dans un jardin fermé où on dit « Ah, oh, il faut avoir gardé vos données ». Évidemment, on veut que les personnes continuent à utiliser les plateformes. Donc, on rend les, les expériences plus positives avec plus de données euh, sur les utilisateurs mais on ne vous exclut pas d'arrêter de de, vos services et prendre vos données à tout temps. Donc, dans ce point de vue-là, je crois qu'on est assez avant-gardiste. Euh, C'était google.com bar oblique Ads, par oblique euh, Ou juste chercher pour... Euh, euh, C'est quoi le mot clé ici? En tout cas, bref, faites, faites cette URL, je vais essayer de trouver, vous l'envoyez, l'URL exact. Alors, merci beaucoup euh, pour cette belle présentation. Merci euh, beaucoup. On va maintenant céder la parole à Marc Roussin pour le bon mot de la fin.